<rire> Bonsoir et bienvenue dans les lives du Jeudi by Armel. Bonsoir, ça y est, on est connecté. Oui, ça y est, super. Ça nous donne une petite zone d'ombre. Ça vient de vous. <rire> C'est pas grave. Cool. là, bateau piton. OK, bienvenue dans les lives du Jeudi by Armel. Je vous présente mes excuses. Je vous ai dit la semaine dernière que dorénavant, les lives vont commencer à 18h. Et les 18h30, j'ai du retard. Je m'en excuse. <rire> J'avais une urgence. Donc euh, voilà. Euh, euh, pour tous toutes les personnes qui viennent là, qui arrivent ou qui me voient, j'espère que le son est bon. Euh, N'hésitez pas à me faire un petit coucou. C'est toujours bon pour moi de savoir que vous êtes passé par là. Et de me sentir en lien avec vous, surtout. <rire> Donc, euh, n'hésitez pas à me, me mettre un petit mot. C'est toujours un plaisir pour moi de savoir que vous êtes là. Euh, je pense que c'est -ce bon. Je sais que sur Facebook, il y a trois personnes qui me voient. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà les lives du jeudi by Armel euh, qui sont des lives. Coucou, bonsoir. <rire> qui sont des lives justement pour vous aider à prendre soin de vous, pour vous aider à vous libérer de votre passé, à vous libérer de vos blessures, pour avoir de la clarté sur les difficultés que vous traversez et aussi pour vous aider à être libre d'être vous. Euh, et, et pour être libre d'être soin, on a des, des réglages à faire dans nos systèmes de pensée. On a besoin de déprogrammer nos systèmes de pensée et de les reprogrammer vers des... des des mécanismes de pensée qui sont beaucoup plus écologiques et nourrissantes pour soi donc je souhaite vraiment que ces lives puissent vous amener pour vous qui, qui avez envie de vous accompagner en toute autonomie que ça soit vraiment porteur de d'outils de conseils euh, et de clarté dans, dans la manière dont vous pouvez vous occuper vous occuper de vous donc n'hésitez pas durant le live, même si vous le regardez en replay, de me faire un petit coucou, de me mettre un petit mot, ça me ferait vraiment plaisir et de me poser les questions qui sont nécessaires, voilà. Alors le thème aujourd'hui, c'est le luxe de choisir l'homme qui correspond vraiment. Euh, les mots que j'ai utilisés ne sont pas anodins, le luxe de choisir l'homme qui correspond vraiment. Pour moi, je trouve que Prendre le temps de choisir la bonne personne est un réel luxe. Euh, je parle et je dis que c'est un réel luxe tout simplement parce que la qualité de la relation que nous allons avoir dépend de la qualité de notre choix. Voilà. Donc j'ai une patiente qui est venue me voir et qui me dit je ne comprends pas pourquoi je tombe toujours sur les mauvaises personnes et je lui ai dit il ne s'agit pas de dire pourquoi je tombe sur les mauvaises personnes mais il s'agit de dire comment je peux faire le bon choix donc une bonne relation ça vient d'un bon choix une bonne sélection avec qui je suis qui je rencontre coucou karine <rire> qui je rencontre et je trouve que c'est vraiment un luxe de prendre le temps d'avoir le de prendre le temps et d'être dans le confort justement de prendre le temps de choisir, de sélectionner, de veiller au grain, de veiller à ce qui est cher à votre cœur, de veiller à votre rêve de la relation que vous avez envie de vivre et de prendre le temps de, euh, de, de discuter ensemble, de se découvrir, de voir chez l'autre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas euh, et aussi de savoir dire non, euh, sans concession. Mais c'est vrai que c'est un luxe, pourquoi c'est un luxe de choisir euh, l'homme qui correspond vraiment pour moi aujourd'hui je considère que je suis vraiment dans ce luxe là euh, parce que quand je reviens en arrière et que je rebobine en arrière et je vois à quel point il m'était difficile de rester seul il m'était difficile de vivre mon célibat et que la seule chose que je qui me préoccupait justement c'était de rencontrer quelqu'un et et dans cette préoccupation, dans cette, précipi... dans, cette, euh, comment dire, dans cette impatience et cette précipitation, dans la peur d'être seul, la peur de rencontrer le vide, parce que c'était vraiment ça, euh, la peur de, de... <rire> de vivre le célibat, de se dire que je, je repars pour combien de temps encore en fait Et dans ouais. cette peur-là, ce qui se joue, c'est que du coup, je vais faire des choix... Euh, des choix un peu précipités. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'intéresse à moi, je me dis, ouais, c'est super, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Et en fait, je ne suis pas en train de choisir quand c'est comme ça. Je suis en train d'accepter une proposition qui est là, mais je ne suis pas en train de d'avoir de, de, de, la liberté de choisir, d'avoir la délicatesse pour moi et par amour pour moi, de se dire, est-ce que cette personne euh, correspond vraiment à ce que moi j'ai envie de rêver ré... est ce que cette personne va pouvoir m'apporter ou est-ce qu'elle est dans des prédispositions pour vivre avec moi ce qui est cher à mon cœur et donc dans cet espace de manque ben on accepte les propositions qui sont là et en fait ce qui est très intéressant aussi et c'est vraiment un sentiment très subtil justement que j'ai que j'ai connecté hein, c'est que quand on est dans ce dans cette dans ce vide dans dans dans cette peur d'être seul, dans cette peur d'être abandonné, dans cette peur d'être rejeté, quand on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui, qui s'éveille immédiatement. nous. coucou Elodie Donc, quand on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui s'éveille. On s'est dit, « Waouh, ouais, c'est super, c'est chouette. Je crois qu'il me plaît vraiment. » Alors qu'on n'a même pas pris le temps de, de, de consulter le dossier, quoi. On n'a même pas pris le temps de dire, « Attends, quels sont ses besoins Qu'est-ce qu'il veut euh, Est-ce que ce qu'il recherche dans la vie correspond à ce que je veux? Donc là, déjà, il n'y a, a rien, quoi. Il n'y a même pas de, y a pas de casting. Donc, pas, pas de casting, c'est mauvais choix, forcément. Mais on se réfère à quelque, cette chose qui s'émoustille en nous et qui s'éveille. On se dit, ouais, c'est super, je, je ressens quelque chose pour lui, je crois que c'est génial. Et en fait, à l'instant de cette rencontre-là, il y a vraiment cette vigilance où c'est important de faire la distinction entre. Ouais, cette personne est en train d'éveiller quelque chose en moi, mais est-ce que ce qui est éveillé en moi, c'est des réels sentiments Est-ce que c'est un réel sentiment d'amour Est-ce que cette personne correspond, anime vraiment quelque chose en moi Ou est-ce que ce sentiment qui est là n'est pas plutôt euh, mon besoin de, de séduction qui est nourri Mon besoin de séduire qui est nourri Et très souvent, ce premier sentiment-là, c'est le besoin de séduction qui est nourri l'amour en soi c'est quelque chose qui demande à se découvrir les sentiments réels demandent à se découvrir et donc ça demande du temps de choisir la bonne personne et c'est un réel luxe de choisir la bonne personne vraiment de prendre le temps et que ce temps que l'on prend est confortable ce temps que l'on prend est confortable parce que le célibat ne pose pas de problème parce qu'être seul ne pose pas de problème en fait parce que ce qui compte, c'est dire comment je peux préserver cet espace de vie qui est le mien, que j'ai pris soin jusqu'à ce jour, d'accord. Et, et au stade, et là où, de là où je suis, que, que ce jardin fleuri qui est mon monde à moi et dans lequel je me suis donné les moyens de fleurir, que la personne qui est là contribue à prendre soin de mon monde à moi. C'est ça en fait, le luxe. De choisir, c'est d'aller vérifier si cette personne va justement prendre soin de ce qui est déjà là. Ça nous demande vraiment tout ça, vraiment là, ce, ce, ce, que ça, ce que ça éveille en moi. C'est que quand on est à ce stade de se dire, ok, je suis dans le luxe de choisir, je veux choisir, je veux prendre le temps ce temps-là euh, de, de rencontrer la bonne personne. Et en acceptant le célibat, en acceptant ces espaces. Ces espaces qui ne deviennent pas vides, hein, du coup. Hein. Euh, ce qui est important, en fait, déjà, pour faire une, une bonne rencontre, hein, c'est déjà qu'est-ce que vous, vous proposez, vous, à la base déjà pour avoir le luxe de choisir l'autre la question déjà c'est quelle est est ce que là la proposition de la relation que vous avez quel type de quelle est votre proposition qui est là quelle est qu'est ce que vous proposez et puis il y a une autre chose aussi qui émerge pour moi là j'ai préparé vraiment ce live spontanément mais ce qui émerge là aussi dans ce luxe de choisir l'homme qui nous correspond vraiment. Il y a vraiment cette idée de à quel moment, qu'est-ce qui fait que je suis à un moment donné confortable de choisir À quel moment je peux prendre soin de mes choix À quel moment je peux euh, prendre soin de ce qui est précieux, qui est le rêve de cette relation Que je rêve tant et qui est possible, hein, puisque c'est entre mes mains. <rire> Pour pouvoir faire ça, c'est indispensable déjà d'avoir fait un travail sur soi. C'est indispensable d'aller, d'avoir euh, trouvé un équilibre, d'avoir trouvé cette sécurité affective, cette sécurité intérieure pour pouvoir avoir l'espace de dire c'est ok en fait, je suis ok. Avec le fait que la rencontre ne se fasse pas maintenant. Parce que ça a du sens que ça ne se fasse pas maintenant. Parce que ça contribue à quelque chose de bien plus grand pour moi que ça ne se fasse pas maintenant. Mais ça, ça demande vraiment une stabilité et une sécurité affective. Et cette sécurité affective à l'intérieur de vous, savez-vous à quoi elle est reliée Principalement à votre confiance en soi. Et donc, la confiance en soi, elle est reliée. Est si on descend encore un peu plus en profondeur, votre confiance en soi, elle est intrinsèquement reliée à cette sécurité affective que vous n'avez pas reçue de, durant votre enfance. Donc, on revient encore à la racine. Ce qui veut dire qu'à l'instant, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Quelle est l'énergie de base est-ce que quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mon énergie de base est une énergie de manque Est-ce que, est que l'élan qui va rencontrer l'autre, c'est une énergie de manque Est-ce que c'est une volonté de réparer votre passé Auquel cas, le choix que vous allez faire va être basé dessus. Donc, ça veut dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir des exigences, vous allez avoir des attentes, et des, attentes et, des, et des exigences. Et vous allez vouloir que la personne répare votre passé. Si vous rencontrez quelqu'un et que la personne vous dit « Écoute, je te rencontre, mais en fait, la raison pour laquelle je vais te choisir, c'est que tu vas réparer mon passé, tu vas m'apporter tout ce qui m'a manqué. Tu vas être responsable de, de, de t'occuper de mes blessures, que je n'ai pas envie de m'occuper moi-même, bien sûr. Mais je vais te charger de ça. Est-ce que vous, vous allez vous engager dans une telle relation Donc, c'est vrai que si vous avez envie qu'on vous rencontre aussi, c'est important que, que ça soit agréable, de, que cette rencontre, elle soit agréable, que ce ne soit pas une rencontre au nom de l'exigence, au nom des attentes. Je vais vous dire, quelque part, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, la personne ressent, la personne ressent si c'est une relation où il y a des exigences, des attentes, où il se dit, oh là là, la relation, elle n'est même pas faite pour la jouissance d'être ensemble, mais elle est faite parce que j'aurai je, je, la, la responsabilité de... Quelle lourdeur, en fait Quelle lourdeur Donc, là, ça vous demande, en fait, pour, faire, pour choisir la bonne personne, ça vous demande aussi d'avoir la plus belle proposition. Quelle est la plus belle proposition de relation que j'ai là, que je peux offrir à l'autre Voilà. Est-ce qu'au final, ma proposition est d'être honnête avec soi-même est-ce qu'au final, moi ce que j'aimerais c'est qu'il répare Est-ce qu'au final, je me dis plus jamais j'ai envie de rencontrer euh, quelqu'un qui me trahisse plus jamais j'ai envie que la personne s'absente, non en fait ce qui, est un, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que peu importe les, peu importe la détermination que vous aurez pour fuir votre passé pour dire je ne veux plus rencontrer je veux plus qu'on m'abandonne je veux qu'on soit là pour moi ou je, je veux absolument euh, euh, qu'on me sécurise financièrement tout est mémoire cellulaire ça veut dire que chasse le naturel il revient au galop vous allez finir par revivre la même chose donc coucou Olga <rire> donc en fait euh, la première chose fondamentale, c'est déjà de s'occuper de soi, de s'occuper de ses blessures, d'aller déprogrammer euh, tous ces espaces de manque, euh, de fleurir votre espace de vie en fait. De fleurir votre espace de vie de façon à ce que, <rire> que vous-même vous soyez agréable avec vous-même, je me sens bien avec moi-même et cette rencontre va être un plus en fait. Et être bien avec soi-même, c'est vraiment, ça implique de retravailler dans notre structure cette sécurité affective qui est intrinsèquement liée à la confiance en soi. Parce que quand j'ai confiance en soi, quand j'ai confiance en moi, je me sens bien avec moi-même. Je suis reconnectée à ce que je suis. Je suis reconnectée à, à, ma façon, à, à, à la beauté de ma façon d'aimer. Je suis reconnectée à la beauté de ma façon d'être. Et donc, je n'attends pas le regard de l'autre pour valider ça. Je n'attends pas que lui le fasse parce que moi, je ne vois pas ce qu'il y a en moi. Donc, et, et en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de rencontrer quelqu'un qui va bien Vraiment Vraiment et euh, de rencontrer quelqu'un qui va bien, de rencontrer quelqu'un qui est responsable de son espace de vie, de quelqu'un qui prend la responsabilité de ses émotions tout le long du parcours et qui ait cette, cette conscience de se dire wow, « Waouh, elle est là pour elle, elle s'occupe de ses émotions, elle est en charge de ses blessures, ce n'est pas ma responsabilité, je ne suis pas coupable avant bien même de commencer la relation, d'accord l'étiquette de responsable coupable » quel plaisir de pouvoir rencontrer quelqu'un et même vous en fait on a on a souvent des un souhait de rencontrer quelqu'un de qui va bien euh, presque le prince charmant quoi mais en même temps euh, pour rencontrer un prince il faut être une princesse soi-même mais pas princesse dans le sens de je vais porter des hauts talons ça peut être aussi ça peut être ça dans le sens du raffinement mais ça peut être aussi euh, complètement dans le sens de dans, dans sa noblesse d'esprit être noble dans sa façon d'être, dans sa façon d'aimer dans la responsabilité de son espace de vie sans la projeter sur l'autre et quand vous, vous avez ce confort là déjà, vous par rapport à vous même vous vous sentez bien par rapport à vous même vous aimez être avec vous, vous aimez votre vie, votre vie elle vous plaît parce que vous avez pris le soin de vous occuper de vos désirs, de vos rêves, de les mettre en place. Vous, vous êtes reconnecté à votre potentialité, à votre capacité à être là pour vous et, et, et à vous sentir bien quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. À ce moment-là, être avec l'autre est un réel plus. Et, et à ce moment-là, vous allez vibrer de quelque chose de d'une énergie tellement haute dans la rencontre que vous ne pouvez que rencontrer la bonne personne. Et quand vous aurez fait ce travail justement de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier, euh, de vous reconnecter à l'amour de soi, de vous reconnecter, de redonner de la valeur à qui vous êtes. Quand cette estime de soi, cette confiance en soi, elle est établie à l'intérieur de soi, quand cet amour de soi est établi à l'intérieur de soi, quand être avec soi, c'est une réelle joie, imaginez pour l'autre le confort que c'est de vous rencontrer. Vous voyez Donc à partir de là, c'est une démarche indispensable justement et quand on est dans cet état d'esprit de dire « Waouh, j'ai pris mon temps, moi, Armel, à prendre soin de moi, de mon terrain. » En fait, je me rappelle, il y a vraiment, il y a... Quand je me suis séparée du père de ma fille, j'ai eu une relation à nouveau, j'ai vécu une relation amoureuse très très, c'était très passionnée. Après cette séparation, je me suis effondrée. Et à ce moment-là, j'ai vu que quelle que soit ma bonne volonté, je, je revivais en boucle les séparations difficiles comme ceux de mon enfance. J'étais en boucle, dans une mécanique en boucle, quelle que soit ma bonne volonté. À ce moment-là, j'avais compris que c'était vraiment important que je change. Parce que tant que moi je ne change pas, je ne peux pas aspirer à rencontrer quelqu'un d'autre qui ne soit rien d'autre qu'à l'image de ce que je suis. Donc un changement, un réel changement, n'est pas juste une prise de conscience. Ça veut dire reprogrammer toute ma mécanique, euh, réencoder euh, vraiment ton système vibratoire pour que je puisse vibrer de, de l'amour vraiment, de l'amour de soi, de, de la confiance en soi, euh, de cet amour, de ce regard que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et c'est quand j'arrive à réencoder ça en moi que je peux rencontrer quelqu'un qui soit à la même fréquence. Donc souvent, en fait, quand on est mal, on aspire à dire « Ah, j'espère trouver quelqu'un de super. » Mais enfin, vous allez revivre juste... <rire> c'est toujours des scénarios... Enfin, vous allez revivre les mêmes, les mêmes blessures, en fait. Ça ne changera pas. Donc à un moment donné, quand... Euh, je réinstalle ces, ces, ces, cette vibration-là à l'intérieur de moi, cette fréquence à l'intérieur de moi et que je me sens bien avec moi-même. Je n'attends pas, on, on, on, il n'y a pas de j'attends de rencontrer quelqu'un quand est-ce que ça se passe. Non, il y a une confiance en la vie aussi qui s'installe, qui fait que j'ai conscience que je suis créatrice de ma réalité et donc... Partant de là, j'ai une foi profonde que ce que je désire là va se vivre. J'ai une foi profonde que cette belle rencontre, elle va se faire. Je ne me pose pas la question si ça va se faire ou pas. Ça se fera. Et mon job à moi, une fois que j'ai mis les graines, les bonnes graines dans un bon terreau et que l'univers lui se dit, ok, là, selon l'encodage qui a été fait, l'encodage des mémoires cellulaires, hein, vibratoires, Ok, on va traiter l'information à partir de cette équation de vibratoire. Pour moi, il est très clair que la rencontre, elle se fera. La question ne se pose pas du tout. Mon job à moi, Armel, c'est de choisir. Mon job à moi, Armel, c'est d'être dans la vigilance de choisir la bonne personne. C'est de savoir prendre le temps. C'est de savoir faire la distinction entre mon besoin de séduction qui est nourri et mon sentiment réel ça c'est important c'est important pour moi d'être dans la lucidité de se dire ok par rapport à ce qu'il me propose quelle est la relation que je peux vivre est ce que c'est juste euh, un passage est ce que est ce que est, ça correspond à la relation est ce que j'ai envie de mettre mon énergie je sais où la relation se place et donc je rentre en toute sécurité dans la relation parce que je suis structurée moi même et cette structure, c'est la confiance en soi. C'est indispensable. C'est indispensable dans la relation amoureuse. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas structuré, vous attendez que l'autre vous structure, à ce moment-là, vous dites, ah, c'est un pervers narcissique, je ne sais pas quoi, alors que c'est juste vous qui avez besoin d'être structuré pour ne pas que ça se passe. Vous voyez Et à ce moment-là, c'est le seul job que j'ai de prendre mon temps et c'est un luxe c'est un luxe de pouvoir être dans cet état d'esprit parce que aujourd'hui j'ai le confort de pouvoir le faire de dire ok c'est un luxe que j'ai aujourd'hui de prendre le temps de choisir je choisis je choisis qui je fais rentrer dans ma vie et qui j'en ai pas envie je veille à ce que la personne qui vienne et qui rentre dans mon espace intime soit la personne qui corresponde à à ce que j'ai envie de vivre à la potentialité de ce que j'ai envie de vivre donc vous allez peut-être me dire oui mais, mais ça enlève un peu de la, de la spontanéité de la légèreté allez on y va pas du tout tout est compatible en soi cette vigilance qui est là cette lucidité cette vigilance elle est aussi compatible avec la spontanéité de vivre les choses mais quoi qu'il en soit je suis en conscience de ce que je vis Bonjour, bonjour, bonjour, <rire> pour celles qui viennent d'arriver. Donc, je suis en conscience de ce qui est en train de se vivre. Et je m'offre ce luxe-là parce que je sais que ce luxe que je suis en train de m'offrir est le plus beau cadeau que je puisse me faire pour optimiser les chances de rencontrer la bonne personne. Mais ça vous demande vraiment d'intégrer la notion du temps. C'est pas le temps, ça, il faut lâcher la notion du temps. Je suis ok que ça prenne du temps, peu importe. Ça vous demande d'intégrer la notion de la foi. Vous êtes créateur de votre... La confiance en la vie, en fait. Dans la foi, il y a la confiance en la vie. J'ai intégré en moi la confiance en la vie parce que je sais que l'univers, la vie, œuvre pour moi. Inconditionnellement. Et je sais, je sais, à ce moment-là, et là, je rentre dans la confiance en moi de la manière dont je prends soin de moi, que j'ai encodé en moi les bonnes informations pour que cette rencontre puisse se faire. Et c'est ok avec ça. Je suis d'accord à chaque moment et à chaque instant d'aller déprogrammer ce que j'ai besoin, ma blessure de rejet ou autre, afin de favoriser mon terrain vibratoire. C'est ok. Et en même temps, et en même temps, voilà, je prends soin de mon espace de vie que je fleuris tous les jours. Parce que un terrain, c'est toujours joyeux de rendre visite à quelqu'un qui a un espace de vie qui est fleuri, de quelqu'un qui va bien, de quelqu'un qui incarne, qui vibre de la joie, du plaisir, de la légèreté, de quelqu'un qui, de toutes les façons, quand vous allez y aller, vous savez que vous pouvez sortir aussi, rencontrer quelqu'un n'est pas un guet-apens, hop, je l'enferme, il est à moi, non, pas du tout. Il peut rester et à tout moment il peut sortir, il est libre de rester avec moi, il est libre de sortir, c'est nickel, je suis responsable de mon bonheur et je ne lui demande pas de l'être. Et il est responsable de son bonheur et, et, et, et il n'a pas à me demander <rire> justement cette responsabilité là, je suis responsable de ma sexualité et je n'ai pas à lui demander, voilà, d'être responsable de cela et il est responsable de sa sexualité et je ne suis pas responsable de ça. Et à partir de là, il reste quoi La légèreté de se retrouver, la jouissance d'être ensemble et de s'amuser ensemble dans une énergie qui est beaucoup plus légère et de cette façon-là, je peux construire une relation euh, pour moi où... On... J'allais dire, c'est le mot noble qui me vient, mais vraiment... Une relation où, où du coup, la, il n'y a que la rencontre. Il, il y a le fait juste de dire, waouh, je, je vais on va se sentir bien ensemble en fait. Voilà, je ne vais pas avoir d'exigence vis-à-vis de ta personne et tu es libre de poser ce qui est bon et juste pour toi. Et moi, je vais veiller à prendre soin de mon monde à moi. Et de cette façon-là, c'est ok. Et de cette façon-là, c'est super et c'est génial d'être ensemble. Voilà. J'espère que c'est quelques mots en tout cas dans ce, dans ce live où je me suis laissée porter <rire> vraiment spontanément de où ça mène. Mais je, je, je vous invite à, à favoriser le terrain pour vous dans le sens où je vous, je vous souhaite en tout cas de vous offrir ce luxe de choisir la personne qui vous correspond. Et de la bonne rencontre c'est vient du bon choix voilà c'est parce que je me suis autorisée à à faire le bon choix j'ai pris le temps pour faire le bon choix j'ai pris le temps de valider ce qui est là avec confort sans avoir peur en étant dans la confiance totale par rapport à moi même parce que je sais qui je suis je sais ce que je vaux je sais la valeur de ma façon d'aimer de ma façon d'être avec l'autre et je sais que ma présence est un réel cadeau pour l'autre. Donc, à partir de là, je vais prendre soin de ce précieux qui est ma façon d'aimer. Et je vais juste prendre le temps de vérifier. Est-ce que la personne qui est en face saura prendre soin de ce que je vais lui offrir C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, j'espère que ça va vous permettre d'avoir de, de, cet élan, <rire> de prendre soin de vous, vraiment. Et plus vous prenez soin de vous, et plus vous allez pouvoir euh, aspirer à trouver quelqu'un qui, qui euh, honorera ce, joyeux, ce, ce joyau que vous êtes. voilà. Et que vous aussi, vous vous autorisez à avoir ce luxe de choisir. Ce luxe par amour pour vous. Ouais. Est-ce que vous avez des questions <rire> Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à m'écrire la question juste en dessous de la vidéo. Voilà. Et, et je serais aussi curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a parlé dans ce live. <rire> Ça a été assez. Qu'est-ce qui vous a parlé dans ce live En tout cas, le maître mot dans ce live qui est très très important pour être dans le luxe de choisir, c'est la confiance en soi. C'est la base de tout. C'est de cette base-là que vous pouvez être dans ce luxe de choisir. parce que vous êtes structuré. Vous savez qui vous êtes. Vraiment. Donc, euh, ça c'est un peu le, le, le résumé aussi. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que je vous ai apporté de l'éclairage dans ce que j'ai dit et de la manière dont vous pouvez prendre soin de vous, vraiment. Euh, je reste disponible en séance individuelle par Skype ou dans mon cabinet à Nice. Voilà, si vous avez, si s'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit qui vous touche, vous dites tiens, j'ai envie de travailler ça, je reste disponible pour vous, bien sûr. Et si le cœur vous en dit, j'ai un atelier sur euh, un atelier qui est une masterclass sur la confiance en soi, au mois d'octobre. Voilà. Euh, dans cette masterclass, nous allons travailler la confiance en, en soi sur trois volets. La confiance que j'ai moi vis-à-vis -vis de moi-même. Voilà. Et ensuite, le deuxième, c'est la confiance en l'autre et la confiance en la relation. Pour que je puisse garder le cœur ouvert j'ai besoin de retrouver confiance en la relation mais pour pouvoir trouver la confiance en la relation vous avez besoin de retrouver la confiance en vous ça c'est clair et en troisième c'est la confiance au niveau de votre vie professionnelle par rapport à la concurrence le regard de l'autre euh, la comparaison comment j'ose poser mes projets comment je me mets à l'action donc on va travailler tout ça donc si ça vous parle ça vous dit en tout cas euh, principalement dans ce live, j'ai parlé de la confiance en soi pour que vous vous sentez au confort pour avoir une... pour rencontrer un homme qui est une certaine envergure vous avez besoin d'incarner ça vous aussi déjà à la base si vous êtes bancal vous-même vous ne pourrez pas trouver vous pourrez... ça va être très compliqué pour vous de rencontrer une relation équilibrée équilibrée voilà donc, ça va vous dire que pour rencontrer un grand homme, vous avez besoin d'être une grande femme. Voilà. Et ça, ça passe par l'estime que j'ai de moi, la confiance que j'ai de moi, pour me détacher des exigences, des attentes que je projette et, et aussi des projections de réparation par rapport à l'autre. Voilà. <rire> Bien, je pense que, voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si cette vidéo et ce live vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire sur ce qui vous parle vraiment et surtout à partager. <rire> voilà. Moi, je vous souhaite une, une belle soirée. Je vous dis à jeudi prochain pour le prochain live. Et euh, c'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je, je serai ravie de de, d'y répondre. Je vous dis à très vite. <laughs> bye bye